Bienvenue à vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu au titre et un petit peu comme la première que j'avais fait il y a à peu près un an et demi pour vous en parler la première fois. Ce sera pas une vidéo super joyeuse, je vais vous parler du suivi que j'ai d'un souci de santé que j'ai abordé avec vous et que j'ai rencontré il y a un an et demi pour la première fois, donc à savoir les crises d'angoisse. Je vais pas totalement revenir et répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, ça va vous expliquer plus ou moins le pourquoi du comment. Là, ce que je vais vous donner, c'est le témoignage d'une personne qui en est un petit peu ressortie, qui s'en est un petit peu sorti, ce que j'ai pu vivre ces 15 derniers mois vis-à-vis -vis de ça et euh, surtout je sais pas, des petits conseils, des petites choses que je fais euh, pour m'aider parce que je sais que c'est un souci qui touche beaucoup de personnes. À l'époque ça touchait vraiment beaucoup de monde et on n'était même pas à l'époque coronavirus, confinement, perte de travail, étudiant, tout ça machin. Alors en ce moment ça doit être encore pire donc si ce petit témoignage peut aider également des gens, si vous reconnaissez dans les paroles, ça me fait plaisir. Donc en août 2019, donc l'été 2019, grosso modo j'ai fait mes crise d'angoisse c'est des choses qui m'ont envoyé à l'hôpital ça a été terrible d'accord les crises d'angoisse c'est des soucis qui peuvent venir de plein de raisons d'accord ça peut venir de facteurs psychologiques ça peut venir de facteurs physiques tu vois ça peut venir par exemple du fait que vous avez beaucoup de stress dans votre vie du fait que par exemple vous mangez mal vous dormez mal si vous je sais pas prenez de la drogue buvez trop d'alcool des conneries comme ça il ya plein de raisons qui peuvent expliquer le stress et les crises d'angoisse et une fois que tu as ce problème en toi c'est assez difficile de s'en sortir mais c'est possible c'est possible c'est pour ça que que je fais aussi cette vidéo, même si après, derrière, tu sais ce que c'est et ça peut être un petit peu traumatisant pour des personnes. Bah, euh, une fois que tu t'en es débarrassé ou que tu sais comment la gérer, c'est possible, mais c'est surtout, euh, on va dire, rassurant. Donc moi, j'ai réussi à faire ça et euh, je vais vous expliquer. Donc avant que je fasse des crises d'angoisse, vous connaissiez un Zach. C'était un Zach qui était, on va dire, assez euh, tête brûlée et assez inconscient naïf. Tu vois, C'est-à-dire que je faisais jamais trop attention à ma santé. Je vivais comme un jeune de 22, 23 ans. J'avais vraiment un rythme de vie qui était terrible. J'habitais dans un 20 mètres carrés à Paris. C'était chaud, je sortais beaucoup, je dormais peu, je mangeais mal, je faisais de la merde. Bref, vraiment, c'était une période compliquée dans ma vie. Et tout ce contexte de mort, tu vois, à l'époque, m'avait mené à mes premières crises d'angoisse. Donc, les symptômes qui s'étaient manifestés à l'époque, voilà, je vous en avais parlé, c'était le souffle court, l'impression bah, que j'allais canner, en fait, tout simplement. Hein. On va pas, on va pas se le cacher. J'ai l'impression que c'était ça. Il y avait même eu une période où je me rappelle quand je mangeais, si je mangeais quelque chose de solide, ça me faisait vomir. Vraiment tellement, c'était terrible. Les crises d'angoisse, je pouvais manger que de la soupe. Alors autant dire que oui, niveau poids, ça m'a fait du bien, mais niveau psychologique, c'était pas terrible. Après avoir vu euh, de multitudes euh, de médecins, du coup, pendant une courte période, très très courte, j'ai pris quelques anxiolytiques qui m'ont aidé à aller mieux, d'accord Donc ça m'a aidé en fait à ne pas laisser l'angoisse s'installer dès que je commence à, à ressentir les premiers symptômes. Puis j'ai vite arrêté, hein, c'était vraiment juste pour ne... au tout début histoire d'être rassuré. Et par la suite, j'ai réussi à gérer ça différemment, notamment via un médecin qui m'a aidé et qui a eu des paroles simples envers moi en me disant Mais tu es encore jeune, tu es encore fort, tu vas y arriver, c'est possible. Et rien que d'entendre ça de la part d'un médecin, c'était très très bien. C'était lors d'un épisode anxieux où j'avais fait une crise d'angoisse j'étais au milieu avec mon père tout ça machin bref tu as un peu la panique il m'amène à l'hôpital et à peine arrivé à l'hôpital le go le ventre qui dégonfle les euh, symptômes qui partent et tout. C'est à ce moment là j'ai fait ah ouais vraiment c'est chaud donc bref niveau santé je suis à peu près ok et j'ai réussi à manage ça avec le temps en réadaptant un petit peu mon mode de vie je sors moins je fais moins de conneries. J'ai réussi à choper, tu vois, un rythme de vie un peu plus sain. Je dors mieux. Je m'alimente mieux. Bon, j'avoue, en ce moment, je m'alimente pas super bien, mais grosso modo, en changeant pas mal de ces choses, ça peut euh, du coup euh, t'aider. Mais en dehors de ça, je vais vous donner un petit peu après des tips. Donc avant coup, tu vois, j'étais quelqu'un, euh, voilà, tête brûlée, je faisais pas trop attention, je faisais plein de conneries, ma santé, etc. Pas, je m'en foutais un peu, mais voilà, j'étais un jeune, quoi. C'est exactement ça. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi, et franchement, depuis ces crises d'angoisse, je suis plus la même personne. cest que ça a vraiment marqué quelque chose dans ma vie depuis je suis devenu très vis-à-vis -vis de la santé je suis devenu très euh, voilà comme ça très euh, soucieux je fais très attention c'est à dire que je suis pas hypocondriaque. je suis pas là en mode waouh machin et tout si j'ai un petit mal de ventre, ou un mal de tête je m'affole pas je suis pas en train de me chier dessus tu vois même si j'avoue que la période covid au début euh, la grande inconnue de mars j'étais voilà, un peu comme ça comme tout le monde tu vois maintenant ça va mieux mais euh, là où je veux en venir c'est que ça a vraiment changé quelque chose en moi je fais beaucoup plus attention je suis beaucoup plus sensible voilà je suis vraiment beaucoup plus sensible à la santé à quand je me sens pas bien à à ça, à un point que, pour rigoler, euh, le monstre là-bas dans la chambre à côté elle m'appelait euh, one1 pour vous dire bah, tellement tellement elle se foutait un petit peu de ma gueule, je, je, je suis allé déjà plusieurs fois aux urgences depuis, dès que je me sentais vraiment pas bien des trucs comme ça, pas forcément lié aux angoisses, mais de manière générale, tu vois, et c'est pas toujours une bonne chose, on s'entend, mais c'est quelque chose qui a changé alors moi je suis beaucoup plus vraiment sensible, c'est le mot sensible, je suis vraiment beaucoup plus sensible, et à côté de ça, bah du coup je sais aussi reconnaître les symptômes, et quand euh, l'angoisse arrive, et un des trucs qui m'a aidé à la gérer, parce que j'ai eu plusieurs épisodes. Anxieux depuis ça, mais ponctuel. Tu vois, c'est des épisodes ponctuels qui sont arrivés que deux ou trois fois en un an et demi, ce qui est quand même assez positif. Un truc qui m'a aidé, c'est la sophrologie. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est Alors, non, la sophrologie, c'est pas prendre un truc avec des plantes, machin, c'est pas fumer des joints. Bon, je caricature, hein, parce que sophrologie, j'avoue qu'au début, tu te dis qu'est-ce que c'est. Sophrologie, c'est euh, un truc qui concerne la respiration. En fait, c'est des exercices de respiration qui vont t'aider à réguler ton rythme cardiaque, et en régulant ton rythme cardiaque, ça va abaisser ton stress et globalement t'aider à reprendre le contrôle. Parce qu'en gros, c'est ce que j'ai expliqué dans la première vidéo, les crises d'angoisse, c'est pas que psychologique, il y a une grosse partie psychologique, mais tu as aussi des effets physiques qui te font perdre le contrôle et qui te font pas sombrer dans la folie, mais qui euh, vraiment euh, vont te mettre pas bien, quoi. tu vois. La sophrologie, ça aide pas mal, ça aide à reprendre le contrôle de son rythme cardiaque, parce que ça, c'est un, une des particularités de la crise d'angoisse. Quand euh, tu es en train d'en faire une, ton cœur, bah la chamane, etc. Vraiment, ça, ça, ça tabasse, tu vois. Genre, c'est un truc qui, qui, qui te fait te sentir pas bien. Et euh, en gros, certains des exercices de respiration que tu peux faire peuvent t'aider une fois comme j'ai dit à baisser tout ça et à reprendre le contrôle et ça c'est assez positif c'est vraiment un de mes, mes, mes meilleurs moyens pour reprendre le contrôle et me sentir mieux l'exercice que je fais je vais vous le dire hein, c'est assez simple c'est un truc qu'on appelle respirer avec son ventre donc n'hésitez pas je sais que dans les commentaires il y a là qui vont savoir mieux que moi tu vois mais en gros j'inspire une grande bouffée d'air comme ça tu vois en, en chopant le ventre avec tu vois je bloque 5 secondes donc j'inspire je, je, pendant 5 secondes je bloque pendant 5 secondes et après j'expire en euh, du coup relâchant le ventre pendant 5 secondes et je répète ça pendant une à deux minutes. Et en répétant ça pendant une à deux minutes, et eh ben, tu reprends assez rapidement le rythme, te... enfin, le contrôle de ton rythme cardiaque et ça t'aide à te sentir mieux. Et ça, c'est un truc que j'ai fait pendant certains épisodes anxieux. Donc, à un moment, je vais vous raconter. Premier confinement, j'étais sur Discord avec des potes en train de jouer à LOL. Classique. Tu vois, rien de qui se déclare. Voilà, on en confinement. Et à un moment, je commence à ressentir les symptômes bam, mais qui se déclarent comme ça, tout seul, tu vois. J'avais le bout des doigts qui piquait, le cœur qui battait, je ressentais le ventre qui gonflait, bref, je ressentais tout, mais en même temps, j'étais sur Discord avec mes potes, tu vois, j'étais en train de leur parler en même temps. Et à ce moment-là, je me suis rappelé du coup de cet exercice de respiration, tu vois, contrôler son rythme cardiaque, etc. Et en étant sur le PC, en même temps avec des potes sur Discord, tu vois, donc en leur parlant, sans leur dire que, ce que j'avais, tu vois, en faisant l'exercice etc en une dizaine de minutes même pas j'ai repris le contrôle et une crise d'angoisse qui quelques mois auparavant m'aurait paralysé et envoyé à l'hôpital s'est résorbée et j'ai repris le contrôle et je ne l'ai pas eu et ça allait beaucoup mieux ça ça a été une victoire psychologique énorme mon pote vraiment dès que j'ai eu cette victoire psychologique que je me suis dit voilà regarde tu peux contrôler ça s'est bien passé tu peux reprendre le dessus t'es fort tu vois ça m'a vraiment énormément aidé bah depuis à chaque fois que je reçois des épisodes anxieux bah je euh, du coup peux euh, faire cet exercice mais des épisodes anxieux peuvent même se déclarer sans euh... <rire> <rire> Sans prévenir, je vais vous dire un des trucs les plus lunaires qui m'est arrivé. Octobre, novembre. Vous vous en rappelez, avant que j'aille en Estonie, j'ai vécu une période de plus ou moins un mois, un mois et demi où j'avais le souffle court. Mais le souffle court, c'est-à-dire que jusqu'à je me disais, mais oui, qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que j'ai pris du poids genre ça qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que j'ai le souffle court C'est-à-dire que je respirais normalement, mais il y avait plusieurs fois toutes les 1 minute 30 ou 2 minutes où ma respiration bloquait un peu et j'étais obligé de. Tu vois, prendre vraiment une grande bouffée d'air comme ça pour que, tu vois, mes, mes poumons se remplissent et. Et je faisais ça toutes les 2-3-4 minutes et ça faisait même des vidéos, je sais pas si vous regardiez mes vidéos en octobre, tu vois, un peu avant la sortie de Cold War, je te dirais, où j'avais le souffle court et c'était terrible. Et ça m'a suivi même jusqu'au début de l'Estonie. Et ça, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est, machin, etc. Je vais aller voir un médecin, je ne l'ai pas fait parce que je suis un flemmard, hein, comme envoyer un truc à la poste. Je me dis, à un moment, bah, vas-y, on va regarder souffle court, qu'est-ce qu'il y a comme recherche qui peut euh, du coup euh, me donner une réponse sur ça. Je vous le donne en mille, ce souffle court était dû en fait à de l'anxiété, mais que je ne ressentais même pas. C'est-à-dire que j'étais dans ma vie, tranquille, j'étais pas spécialement anxieux, mais j'ai eu cette merde-là de souffle court qui restait pendant plusieurs semaines. J'ai lu ça sur internet, j'ai commencé à intégrer petit à petit dans ma tête que c'était, ça venait de ça. Dès le lendemain, mon souffle est revenu à la normale. Je crois que quand t'as des anxiétés, ton diaphragme se contracte, je sais pas quoi, ce qui fait que tu peux pas respirer pleinement, ce qui accélère ta panique, etc. Bah voilà, j'ai vécu ça et euh... <rire> vraiment, ça a été terrible parce que j'ai pas fait de crise d'angoisse, j'en ressentais pas spécialement et mon souffle court est resté pendant vraiment plusieurs jours, plusieurs semaines. Et il est parti dès le lendemain, dès que euh, vraiment, tu sais, je me suis mis en tête, alors Zach, du coup, t'as pas de soucis de santé, t'as pas pris du poids, hein, t'es déjà gros, mais vous avez compris, petite vanne Donc t'as pas de soucis censés, rien, ça vient de ça Tu sais le gérer, t'inquiète pas C'est pas un problème qui est vraiment Très grave, donc t'inquiète ça va passer Et dès le lendemain, on souffle les revenus normal et là à l'heure actuelle ah, on peut respirer Y'a aucun souci. Donc voilà, depuis ces crises d'angoisse J'ai aussi un autre truc, c'est une caractéristique Mais vraiment elle c'est la plus chiante, c'est la plus chiante et qui a euh, pas me pourri la vie mais qui est restée c'est que maintenant dès que j'ai une mauvaise nouvelle ou un truc mauvais qui va enfin que je sens qui va m'arriver j'imagine toujours le pire mais c'est à dire que j'imagine le pire au point en fait limite de le ressentir comme si ce pire se passait genre maintenant j'imagine toujours les pires scénarios dès qu'il y a une mauvaise nouvelle ou un mauvais truc qui peut m'arriver j'imagine direct que le pire même si c'est pas ça qui arrive l'espace de quelques instants quelques minutes je vis comme si ce pire scénario entre guillemets était en train de se produire tu vois je donne un exemple bidon imaginons il euh, a quelqu'un qui vient de voir euh, je sais pas un gars ou quoi qui te dit ouais au fait il euh, y a un petit problème là selon la situation je me dis oh c'est le pire truc qui est arrivé au oh, Samero putain et là je vais commencer tu vois un peu à paniquer à être ta ta machin vraiment c'est assez terrible j'ai vu récemment un psychologue qui m'a dit qu'il y avait une thérapie pour pouvoir régler un petit peu ça. C'est une thérapie, euh, je crois que ça s'appelle un truc pour euh, calmer les chocs de déréalisation ou de réalisation. En gros, c'est une thérapie qui va faire en sorte que quand il y a une mauvaise nouvelle qui peut se pointer, tu, on va dire, euh, désensibilises ça et ne ressens pas le choc émotionnel que tu peux avoir. Voilà, un choc émotionnel tu vois. Et c'est ce que j'ai à l'heure actuelle. Dès qu'une mauvaise chose peut ou va m'arriver, je vais ultra paniquer et partir direct dans le mal. Mais après en fait, je me reprends en fait. Tu vois, ça va durer que quelques instants, quelques petites minutes, mais je me reprends, je me reprends et après ça va mieux et même si au pire ce pire là est arrivé bah voilà après je le gère c'est bon mais ça c'est vraiment un des pires trucs un des pires trucs et pour gérer ça donc euh, à l'heure actuelle bah, je suis pas allé retourner voir ce psychologue moi j'ai aucun souci à le dire hein. je pense que je retournerai le voir à l'occasion hein. c'est tout jamais ça peut être utile mais un des autres trucs qui m'a aidé et ça c'est à titre plus personnel c'est à dire que je respecte les croyants les non croyants y a pas de souci je vous raconte juste une de mes euh, voilà de mes anecdotes donc c'est personnel un des trucs qui m'a pas mal aidé aussi ça a été cette dernière année année et demie de me rapprocher un peu plus de la religion tu vois donc euh, voilà je suis musulman même si j'ai fait beaucoup de choses pas bien dans ma vie, je pense que vous êtes au courant, hein, et ben euh, je me suis beaucoup plus rapproché. Donc euh, ces derniers temps, j'ai beaucoup plus lu, j'ai fait beaucoup plus de choses en rapport avec la religion, manger halal, faire le ramadan, commencer la prière, tu vois. Toutes ces choses que j'avais peut-être délaissé à certaines périodes de ma vie sont revenues un peu plus et ça m'a aidé à euh, reprendre du calme, de l'apaisement. Et voilà, donc euh, je suis pas en train de vous dire, euh, voilà, faites-vous aussi ça. Je, je, je, je... Ah, ben Après, bien sûr, hein, si vous êtes musulman, je vous conseille aussi de le faire. C'est des choses qui peuvent vous aider à retrouver de la sérénité dans votre vie, mais en dehors de ça, je vous relate simplement un truc à moi et j'en suis assez content, franchement j'en suis assez fier, c'est un des changements euh, que je dirais qui a été positif, euh, issu pas forcément de ces crises d'angoisse mais qui est forcément en rapport et euh, c'est une bonne chose parce que je suis aussi bien entouré tu vois, il y, y a ma petite sœur qui m'aide, il y a des proches qui m'aident et ça m'a aidé à retrouver quelque chose de sympathique. Malgré tout je sais ce que ça représente, un des plus gros épisodes anxieux que j'ai refait depuis euh, ces crises de l'août 2019, euh, de août-juillet euh, 2019, ça a été une journée où j'ai ressenti de l'anxiété vraiment toute la journée, où ça a été difficile à contrôler et où psychologiquement... J'avais l'impression de devenir complètement fou. C'était il y a quelques mois. Alors, le lendemain de cet épisode-là, c'est allé bien finalement et j'ai pu remonter un petit peu la porte, Mais ça a été une journée où pareil, j'avais quasi pas dormi, mal mangé, j'étais sorti, tout ça, machin. Un bordel interne qui, vraiment, le lendemain, m'a laissé des séquelles sur 24 heures. C'était très très chaud. Mais malgré tout, voilà, il y a des solutions. C'est possible de s'en sortir, il y a des structures pour vous aider. Je vous dirigerai toujours sur le médical, hein, même si moi je vous parle de euh, mes euh, impressions à moi, aller voir un médecin, aller voir un psychologue. Il n'y a pas de honte à le faire, d'accord. Hein, c'est pas, faut pas croire, il veut voir un psy, il est fou. On a plus 4 ans ok, il euh, y a des choses réellement qui peuvent vous aider à vous en sortir, pareil, il y a des solutions médicales, il y, y a de la sophrologie, il y a plein d'aspects qui peuvent vous aider à sortir de cette merde, c'est possible, surtout en cette période compliquée, donc n'hésitez pas à en parler, il y a des gens qui savent gérer ça, et c'est ça le plus difficile, c'est d'en parler, au début, tu vois, tu sais pas là trop vers qui parler, tu sais pas, parce qu'en en fait, t'as l'impression que personne va te comprendre, c'est ça qui est chaud, donc tu sais pas trop vers qui te diriger, tout ça, mais dites-vous que c'est possible, et même si quand vous parlez à quelqu'un, ben celui-ci comprend pas, faut pas se décourager, faut pas se laisser aller, faut pas baisser les bras, faut réellement tu vois insister pour vouloir s'en sortir parce que s'en sortir c'est possible et euh, j'en suis bah, je ne veux pas dire j'en suis la preuve j'ai pas envie de me prendre comme exemple mais personnellement je pense que je m'en suis sorti ça va beaucoup mieux j'ai réussi à gérer et j'espère continuer de cette manière et aller de mieux en mieux voilà pour mon témoignage donc je voulais vous faire un petit témoignage un an et demi après j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez aidé j'espère que ça a été instructif pour vous d'écouter ça dans trois semaines pile je vous ferai une autre vidéo un peu de témoignage comme ça par rapport à un truc de santé mais ça c'est un autre truc que vous avez suivi si vous me suivez depuis longtemps dans trois semaines ça fera quatre ans pile que j'ai arrêté la cigarette. Et là, on va pouvoir analyser des chiffres d'arrêt de cigarette, donc combien j'en ai pas fumé, combien j'ai économisé, ce que ça m'a apporté, tout ça, tout ça. Donc on en reparlera ben voilà, d'ici trois semaines, vers le 20 février à peu près. Bon, et ben voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et pour ma part, on se retrouve dès la prochaine vidéo qui est demain. Bisous